Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'importance de la délégation pour faire croître ton business. La prochaine étape de ton business, si tu as déjà un business qui fait 3 000, 5 000 euros par mois, bah, elle ne va pas dépendre de toi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui sont milliardaires et qui gagnent je sais pas, des millions de fois plus que nous C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus productifs, qu'ils travaillent plus euh, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça ne peut plus être proportionnel. C'est parce que ces gens-là capitalisent sur le fait qu'il y a des salariés, qu'il y a des gens dans leur équipe. OK, je sais pas, les, les au Carrefour, je crois, c'est des centaines de milliers de salariés. Alors évidemment, non, on ne va pas forcément... Euh, aller dans ce sens-là, on ne veut peut-être pas devenir milliardaire ou si hein. euh, mais du coup je vais vous faire réfléchir sur l'idée de déléguer. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, ma passion c'est d'aider les coachs et les formateurs à développer leur business, et à atteindre les, les six chiffres par an de chiffre d'affaires. Et si ça vous parle, bah, je vous invite vivement à euh, vous inscrire au guide offert en bas de cette vidéo et vous serez redirigé vers un guide en neuf étapes qui vous montre comment j'ai fait, comment mes clients font et qui vous aidera à vous aussi aller sur ce chemin. Allez, let's go. J'ai pris des notes. Donc, la première chose que j'aimerais vous parler, c'est le concept du Who Not How. C'est un livre euh, dont j'ai oublié l'auteur et, et rien que le titre déjà est puissant, c'est Who Not How, c'est-à-dire qui et non pas quoi. C'est-à-dire quelquefois, on a envie de faire quelque chose, on a envie de lancer une nouvelle stratégie, on se demande comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu est-ce que, est que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Au lieu de réfléchir à, à qu'est-ce que je fais, réfléchissons à qui est la bonne personne pour le faire. Et ça, c'est puissant comme changement de paradigme. C'est-à-dire, par exemple, là, récemment, on a fait appel à un business coach. Euh, Nous, on a un business qui a fait 200 000 euros l'année dernière et Autant je suis un expert pour aider les coachs et formateurs à développer un business à 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, autant pour moi, si je veux aller aux 500 000 euros par an, ben là je commence à être limité. Donc, plutôt que de réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux recruter et j'ai recruté un consultant qui nous aide à réfléchir justement et à trouver la bonne solution. Et il va nous faire gagner des mois et peut-être même des années et beaucoup de frustration. Donc, Pareil pour euh, la délégation. Et d'ailleurs, quand j'entends délégation, c'est de ça dont je veux parler. C'est délégation peut-être au sens large, hein, quand on fait appel à un consultant, à un expert comptable, à un avocat. Euh, c'est une forme de délégation. Okay, je l'englobe là. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, plutôt que de chercher à acquérir des connaissances et des compétences, va prendre un raccourci, va chercher les compétences et les connaissances d'autres euh, personnes. Juste, j'illustre ça par un, un autre exemple. Et on passe à la suite. Moi, la première fois que j'avais compris ça, ça m'avait marqué. C'est-à-dire que les grandes entreprises comme Apple, Amazon, Google, Google fait beaucoup ça, ils rachètent des entreprises non pas pour le produit parce qu'ils les tuent quelquefois, ils tuent la marque, ils, voilà, ils arrêtent en fait. Quelquefois, ils achètent des concurrents. Mais ils l'achètent pour prendre l'équipe en fait. Donc, par exemple, ils sont en manque d'ingénieurs. Il leur manque 20 ingénieurs pour atteindre leurs objectifs. Bah, il y a une entreprise qui a 20 ingénieurs qui coûte des millions à acheter, bah plutôt que de recruter 20 personnes, ils payent euh, l'entreprise, ils rachètent l'entreprise avec les... Euh, ingénieurs et puis du coup, bah, instantanément, ils, ont, ils passent un niveau de connaissances et de compétences qu'ils auraient mis des années et des années à acquérir s'ils avaient dû, euh, je sais pas, regarder des tutos sur YouTube. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aide à, à mieux comprendre. La deuxième chose que j'aimerais vous parler, dans cette idée de la, votre prochaine phase de croissance, ne dépend pas de vous mais de, des gens de votre équipe, c'est que vous avez besoin de moins travailler donc, vous allez dire, mais en quoi moins travailler va m'aider à développer mon business Moins travailler va vous permettre, pas en soi juste de moins travailler, mais de travailler plus dans votre zone de génie. Aujourd'hui, dans 100 de votre temps, je ne vous connais pas, je ne suis pas de l'autre côté de l'écran, mais je suis presque sûr que vous avez au moins 50 de ce que vous faites qui n'est pas dans, dans vos compétences rares. C'est-à-dire que ces 50 %-là, si vous pouvez les déléguer, vous, vous allez pouvoir au lieu de passer 20 heures par semaine sur créer du contenu, coacher, faire des appels de vente, si c'est votre zone de génie, hein, vous allez pouvoir passer au lieu de 20 heures, vous allez pouvoir passer 25 heures. Et donc, au lieu de travailler 40 heures, vous allez pouvoir travailler 25 heures. Mais ces 5 heures en plus vont apporter de la croissance bien plus que ce que ça vous coûte de déléguer ces 20 heures. Et là, je prends un exemple timide. Hein. Je parle de, de déléguer 50 ans, mais on peut aller extrêmement loin. Nous, c'est vers ça qu'on est en train de tendre aujourd'hui dans, dans l'équipe. Euh, c'est comment je peux me concentrer sur les 20, 30 où je suis excellent et vraiment carrément balancer les 60, 70 où non seulement je ne suis pas excellent, mais où il y a quelqu'un d'autre qui peut être bien meilleur que moi. Et euh, aujourd'hui, je suis, je suis hyper content de euh, savoir que je peux passer plus de temps à créer du contenu, à accompagner. Euh, des clients dans des formats de groupe, à faire des, des appels, à pouvoir aller à des séminaires, à me former. Et encore, on est qu'au début. Alors qu'avant, je devais tout, tout, tout faire et tu connais peut-être ça. Euh, donc, il faut passer par là, mais très rapidement, garde en tête que voilà, il faudra déléguer. Donc, moins travailler, ça te permet de mieux travailler sur des tâches à plus, haute, à plus haut retour sur investissement. Et la troisième chose que j'aimerais euh, te partager, c'est le fait de déléguer même les responsabilités. Alors là, ça, c'est pas facile, mais c'est costaud. Si jamais euh, ça t'intéresse, il y a un livre, euh, il y a deux livres en fait. Il y a Traction et, euh, de Gino Wickman et Rocket Fuel, c'est en anglais, désolé, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre, euh, qui parle de ce binôme que tu peux créer en ayant... Un visionnaire et un intégrateur et souvent on est le visionnaire on a besoin d'un intégrateur et du coup l'idée c'est pas de recruter juste des subalternes mais de recruter un vis-à-vis -vis qui est quand même sous votre direction en réalité parce que l'entreprise vous appartient mais c'est vraiment un vis-à-vis -vis pour ne pas dire même votre supérieur parce qu'elle va pouvoir décider à votre place est ce qu'une chose qui nous retient de croître c'est tout ce qui est charge mentale tout ce qui est décision qui nous épuisent en termes d'énergie là par exemple Très concrètement, ce matin, avant de venir, eh ben, euh, j'ai euh, une cliente qui a, a un problème. Okay je ne rentre pas dans, dans les détails. Alors, avant, je devais gérer moi-même. Et alors que j'ai loué sur Airbnb pour faire des vidéos, j'aurais passé ma matinée à, à gérer ça. Ça m'aurait affecté émotionnellement. Je n'aurais pas pu fermer ce tiroir. Je sais pas si vous voyez. voilà j'aurais pas pu fermer ce tiroir mentalement. Et puis, en fait, euh, ces vidéos-là auraient été moins bien. Là, j'ai délégué la responsabilité. Et moi, ça me libère en fait. Et marie à qui je délègue, alors je ne sais pas si elle adore gérer euh, les, euh, ce genre de situation, mais en tout cas, ça fait partie de sa force. Euh, elle est meilleure que moi et elle aime plus que moi. Euh, pour euh, quoi, Elle aime plus gérer ce genre de situation que moi j'aime. Et du coup, quand vous arrivez à déléguer vos des responsabilités, là, vous passez à un autre niveau. Et je vais vous présenter un truc, une révélation que j'ai eue dernièrement et qui va vraiment vous aider si vous mettez ça en place plus tard. Pas tout de suite, attention. Ça, c'est quand vous avez plutôt un business à 10 000, 20 000 euros. Et si vous êtes intéressé, on peut vous accompagner dans ce sens. N'hésitez pas à nous, à nous euh, contacter. C'est cette idée de, je suis le propriétaire de ma société, mais en tant que propriétaire, que un, je l'ai lu dans le livre euh, Rocket Fuel ou Traction. Hein. Euh, en tant que propriétaire, j'ai que deux euh, privilèges. Premier privilège, c'est les bénéfices de l'entreprise me reviennent puisque je suis propriétaire. Mais deuxième bénéfice, c'est d'avoir de de, un droit de veto quand une décision est vraiment au contraire aux valeurs de l'entreprise. Okay. Mais un droit de veto, ça ne s'exerce pas tous les jours, tous les demi-journées, à chaque réunion, à chaque fois qu'il y a un truc. Et Du coup, il y a moi en tant que propriétaire en haut, il y a Marélie, ma directrice opérationnelle qui gère toute l'entreprise. Et comme elle ne peut pas tout faire, et ben moi et on a actuellement Karine qui travaille avec nous, on est sous la responsabilité de Marélie qui nous donne des ordres et qui nous donne des objectifs et qui nous fait bosser. Et donc, moi, en tant que Lingen, il faut que je fasse la séparation entre moi, Lingen, le dirigeant, quoi, non, même pas le dirigeant, le, le propriétaire, et moi, Lingen, euh, l'exécutant, le, le subordonné, le subalterne. Ouais. Euh, et ça, c'est hyper important parce que sinon, pour Marélie, c'est l'enfer de vouloir, de devoir gérer, oui, mais on est au même niveau, etc. Et euh, je sais qu'il y a d'autres points de vue. Hein. Il y a tout ce qui est holacratie. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est euh, hiérarchie horizontale. Moi, je suis plus euh, vertical, plus pyramidal. C'est lié à mon enfance peut-être. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est en train de marcher et je suis très content de réussir à rentrer dans ce genre de fonctionnement. Si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est très simple. Vous avez en bas de cette vidéo un lien. Inscrivez-vous pour accéder à un guide qui va vous donner... Une vue d'ensemble sur tout notre système. Si vous voulez vivre de votre passion et avoir un business à six chiffres, ce sera parfait pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao